Tu dis quoi Ben, je me suis dit que comme on était à la campagne, ce serait bien d'emmener un roman pastoral, donc j'ai pris L'Astrée. Un roman pastoral quoi Qu'est-ce que c'est, ça a un rapport avec toi Tu connais pas l'astrait d'Honoré Durfé Le plus grand roman-fleuve de la littérature française oui. Et puis, un roman pastoral, ça n'a aucun rapport avec moi, c'est un roman qui parle de berger. Genre, Astrée, tu vois par exemple, c'est une bergère. Ben, je pouvais pas savoir. Et en plus, euh, ton truc là, bah, ben, il a tout piqué à Balzac. Même son prénom, tiens. Alors là, je ne te permets pas. Honoré d'Urfé était là avant, étant donné qu'il est mort en 1625. En plus, Balzac définit même pas la comédie humaine comme un roman fleuve. Je peux pas te laisser dans une telle ignorance. Il faut que tu saches tout des amours d'Astrée. C'est là-dedans. présenter celui qu'on appelle dans le milieu le roman des romans, l'Astrée. Tout d'abord, pourquoi cette appellation Eh bien parce que avec ses 5 tomes, ses 60 parties et ses 45 histoires parallèles, il est considéré comme le premier roman-fleuve de la littérature française. Mais euh, est-ce que c'est plus grand que les mémoires de Saint-Simon du coup Alors non, il ne fait que 5000 pages. Mais bon, la quantité ne fait pas la qualité. Et puis, t'as quand même de quoi t'occuper pendant un bon moment avec tout ça. Ou alors euh, tu peux toujours caler un meuble Ikea avec, à toi de voir. Non mais en fait pour que ton truc se vende, c'est quand même un minimum intéressant. Au fait, du coup, il date de quand ton roman fleuve <rire> Roman fleuve, c'est parce qu'on doit ramer pour le lire <rire> Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Vini, pour répondre à ta question, la série a été publiée entre 1607 et 1628. Je sais, j'ai dit Kurfae était mort en 1625. Mais ça c'est la magie de l'édition post-mortem. C'est Balthazar Barrault, le secrétaire d'Urfé, qui a écrit la suite et la fin des cinq volumes en se calquant sur le modèle de son maître. Mais ce sont bien les portraits d'Honoré d'Urfé que l'on retrouve dans chaque tome. Voyez plutôt, le voici ici, déguisé en Hercule. Mais il est moche On peut dire qu'il était écrivain pour séduire Parce que sinon je ne vois vraiment pas comment il aurait pu faire. Euh bon ouais. les filles, est-ce qu'on peut revenir à notre sujet principal s'il vous plaît L'astré, ça vous dit quelque chose Non. <rire> Vous me désespérez. Non mais vas-y, continue s'il te plaît, moi ça m'intéresse, tu t'écoute. Bon, j'en étais où moi du coup euh, Bah oui, voilà. L'astré a donc été publié en cinq volumes. Les trois premiers sont sortis entre 1607 et 1619. Mais soudain, en 1625, Honoré Durfé meurt, laissant l'œuvre inachevée. Son secrétaire publie alors une quatrième partie en 1627 à partir des notes de son maître et achève le roman en 1628. Tout au long de ces cinq tomes, nous suivons les amours de Céladon et Yastré, deux bergers, dans la Gaule du 5 e siècle. non, donc en fait, c'est une histoire d'amour qui dure plusieurs années sur plusieurs épisodes, c'est ça Euh, c'est les feux de l'amour du 17 siècle, excuse-moi Euh, oui, on peut dire ça, chacun ses références. En plus de la trame principale, il y a plein de petites intrigues qui viennent s'y greffer, 45 au total il y a intérêt à bien s'accrocher pour tout suivre. Eh ben euh, c'est tout qu'est ce que j'ai dit, hein. c'est pareil que les feux de l'amour alors. Non enfin, Mais c'est bon, on a compris, c'est lui. Par contre, euh, pourquoi il a fait autant de volume pour une simple histoire d'amour Ben l'amour c'est compliqué, sinon c'est pas drôle. Je vous résume l'histoire rapidement. Dans le premier tome, Astrée, la bergère, croit son amant Céladon infidèle et elle le quitte. Bon, prise de remords, elle veut le récupérer, sauf que c'est trop tard. Lui, fou de désespoir, s'est déjà jeté dans la rivière. Mais pas de panique. Y a le tome 2 qui arrive, et Céladon va très bien. Il s'est fait recueillir par une princesse, qui est tombée folle amoureuse de lui. Sauf que lui, comme il s'en fout, eh bien il s'enfuit. Mais c'est nul Pourquoi il fuit si même l'autre elle veut pas de lui Ça n'a aucun sens Chut. Donc, je disais, Céladon s'enfuit, et va vivre en ermite dans la forêt. Là-bas, il rencontre un druide, qui lui conseille de se travestir en femme, pour se rapprocher d'Astrée. Le plan fonctionne à merveille, puisqu'Astrée se lie d'amitié avec la nouvelle venue. Du coup, c'est reprend la confiance et se dévoile. Sauf que du coup, Astrée est vexée et elle le chasse encore. Mais bon, à la fin, tout est bien qui finit bien, il se retrouve et vécure heureux pour toujours, comme dans les contes de fées. Oui bon, rien de très original. Eh bien détrompe-toi, c'est peut-être un sujet très courant aujourd'hui. Mais il est considéré comme le premier grand roman sentimental de la littérature française. Oh et je peux même vous dire que de nombreux écrivains s'en sont inspirés. Notamment un grand auteur français qui a lu et adoré l'astrée. Et hey, mais moi je sais, moi je sais Vous auriez pas du scotch ou quelque chose d'autre pour la faire taire On va lui donner à manger, ça ira. Tu veux pas nous donner un indice pour l'écrivain Non, mais ça serait gentil. Une corneille penchée oui. sur la racine de la bruyère buvait l'eau de la fontaine Molière. Qu'est-ce qui Tu t'es cogné la tête, c'est ça, en fait Attends, ça m'a dit quelque chose. Moi, j'ai guillé, toi Bon, alors, euh, vous trouvez Non, je comprends rien, ton truc. On n'a pas trois ans devant nous, donc je vais vous donner la réponse, hein, c'était... Mais Molière ou Corneille ou La Fontaine ou Boileau ou qui tu veux, mais, mais... c'est... Punaise, euh, c'est facile, quand même Wow, Céline, comment t'as fait Mais euh, ton truc-là, c'est un moyen mémotechnique que m'avait donné une de mes profs au lycée, alors... Euh, Normal, ben, je le savais, hein. Et t'aurais pas pu nous le dire, ou lieu de nous laisser galérer comme ça mais j'ai essayé, mais à chaque fois, vous m'avez dit de me taire mmh. Mmh. Très <coughs> Bon, avec tout ça, vous n'avez toujours pas trouvé qui était le fervent lecteur de l'Astrée C'était Racine Eh oh. oui Et d'ailleurs, dans l'ouvrage que j'ai ici, qui se trouve à la médiathèque municipale de Tarentaise à Saint-Etienne, on peut y voir la signature du dramaturge. Cet exemplaire a appartenu à un grand ami de Racine, le marquis de Peigny. Que me le montre cet ex-libris Cet ex-quoi Un ex-libris, c'est un seau ce qu'a posé les collectionneurs sur leurs ouvrages sur le contreplat, soit la deuxième de couverture. Mais pourquoi la signature de Racine alors Si les livres lui appartenait même pas Ben on sait pas trop, peut-être que c'est lui qui lui a offert, ou il l'a oublié chez lui, ou encore il a voulu faire sa racaille et taguer l'exemplaire de son pote. Une chose est sûre en tout cas, c'est que Racine possédait ses propres exemplaires, et qu'il était un super fan. En même temps, lors de sa publication, c'était le best-seller de l'époque. Tout le monde se l'arrachait en Europe. Par la suite, les plus grands auteurs l'ont lu. Voltaire, Rousseau, Sand. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'astrée est totalement tombée dans l'oubli. Vous en êtes la preuve. C'est dommage, mais euh, pourquoi En réalité, c'est une œuvre beaucoup trop longue et compliquée pour le lectorat d'aujourd'hui. Elle n'est pas du tout faite pour une lecture continue et en intégrale. D'ailleurs, à l'époque, on le lisait en collectivité et à voix haute. Par exemple, Henri IV demandait à ce qu'on lui lise quand il était malade. Bon, et puis voilà, ça me rend tellement triste que cette œuvre soit pas plus lue, c'est pour ça que je m'y suis mise. Et qui sait, peut-être que je vous donnerai envie. Non, tu me dis que j'ai pas fini Mais t'es lente oui. Mais pourquoi c'est Céline qui t'y en fait, hein, d'ailleurs Bah ben, parce que c'est moi la plus intelligente, peut-être. Et les romans le bouton Mais c'est pas moi, non, en fait, c'est pas... Ouais, eh hey, mais vous vrai. savez qu'à la base, quand même, c'est un livre fait pour la lecture collective à vote. Auprès de l'ancienne ville de Lyon, du côté du soleil couchant, il y a un pays nommé Forest, qui, en sa petitesse, contient ce qui est de plus rare au reste des Gaules, car étant divisé en plaine et en montagne, les...